Donc quelques points importants sur le PSM, la mise sous tension avec la clé. Dans un premier temps, vous voyez position 1 donc pour la mise en sous tension. Les flux, vous voyez 0,45, 0,44, flux entrant, plus sortant, qui doivent être euh, similaires hein, pour assurer une bonne, une bonne uh, asepsie uh, dans le PSM. Et uh, s'il y a un problème, donc, uh, uh, ouais, un signal sonore devrait uh, vous avertir la situation. Donc là, on a. Le PSM avec l'écran euh, Plexi hein, qui protège euh, l'utilisateur. Là, on a éteint les UV et on peut allumer euh, la lumière pour euh, visualiser. Donc là, euh, à droite, vous avez euh, un, un voyant qui montre que euh, on peut euh, mettre du gaz pour euh, travailler avec le Pipette Head pour prélever les milieux. Donc vous avez euh, aussi un bouton pour euh, l'aspect électrique. Donc à l'intérieur du, du PSM, il est possible de, euh, eh bien de, de travailler avec ce système euh, qui va nécessiter eh bien une arrivée gaz et un électrique pour, euh, pour alimenter le pipette head. Donc il faut évidemment euh, brancher euh, sur secteur euh, eh bien le, le système qui va permettre l'aspiration. Voilà pour l'essentiel euh, concernant euh, les différents euh, les éléments du PSM.